Bienvenue sur la songerie. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble une des nombreuses méthodes d'auto-hypnose. Je vous recommande fortement de mettre la vidéo sur pause entre chaque étape pour que vous puissiez aller à votre rythme durant cet exercice. Vous pourrez trouver dans la description les différents chapitres de la vidéo ainsi que le lien de la procédure sur mon site internet. Installez-vous confortablement dans un endroit calme et sécurisant pour vous. Nous pouvons commencer. Vous pouvez fermer vos yeux pour vous concentrer plus facilement ou bien fixer un point. Quand vous le souhaiterez, vous pourrez à ce moment-là fermer les yeux. Pour commencer cette première étape d'auto-hypnose, vous allez prononcer à l'intérieur de vous cette phrase « Je suis tout à fait calme ». Répétez cette phrase plusieurs fois mentalement. que vous sentirez votre corps se relâcher, se relaxer, vous pourrez passer à l'étape suivante. Pour cette deuxième étape, prononcez à voix haute Mon corps est long et mon corps est tout chaud. Répétez plusieurs fois cette phrase avant. Est ce obtenir cette sensation de lourdeur qu'on peut avoir aux jambes, au dos? Cette sensation de chaleur qu'on peut des fois sentir à l'intérieur de nos mains. Pensez à votre bras. Sa pesanteur à son poids et répéter plusieurs fois mon bras est lourd puis faire de même avec vos deux bras en modifiant chaque fois votre phrase prononcée à voix haute mes deux bras sont lourds l'idée d'obtenir un relâchement musculaire aussi complet que possible et c'est à ce moment-là que l'on peut chercher en soi la sensation de chaleur. Vous pouvez essayer de la ressentir dans votre corps un point précis de chaleur. À partir de ce point, vous pouvez alors vous dire « Tout mon corps est chaud. » Par exemple, l'intérieur de ma main est chaude. la chaleur, elle, va vous aider à augmenter la température de votre corps. On va favoriser la vasodilatation de dilatation de vos vaisseaux sanguins. Présent pour cette étape, concentrez-vous sur le contrôle du cœur et de la respiration. Pour finir avec la sensation que vous souhaitez dans l'abdomen et sur le front, Dites-vous cette phrase à voix haute, mon cœur bat calmement et fort, plusieurs fois, pour calmer l'excitation, pour agir sur votre rythme cardiaque. De même pour votre rythme respiratoire. Vous la calmer en vous disant cette phrase Je suis toute respiration Tout en vous concentrant sur votre respiration qui se calme Concentrez-vous sur l'abdomen vous pouvez vous aider en plaçant votre main dessus et en répétant Mon plexus solaire est inondé de chaleur. Pour éviter les vertiges et les maux de tête, vous pouvez enchaîner cette phrase Mon front est agréablement frais. nous allons revenir, et avant d'ouvrir les yeux, dites-vous à l'intérieur de vous, je me sens merveilleusement bien, et prêt ou prête pour continuer cette journée, ou pour commencer cette nuit. J'espère que ce petit guide rapide vous a plu, n'hésitez pas à partager votre ressenti, abonnez-vous si vous souhaitez que l'on se retrouve plus facilement, belle journée à vous, ou belle soirée.